la raideur des épaules en natation et aujourd'hui, on va répondre à la question, es-tu trop vieux pour gagner en souplesse Es-tu vraiment condamné à rester raide toute ta vie Peut-être qu'aujourd'hui, tu as 40, 50 ou 60 ans, que tu es de nature plutôt raide et donc tu n'es pas naturellement souple et finalement, tu te dis peut-être qu'avec le temps, ça ne va pas s'arranger. Eh bien, tu as raison, c'est vrai, avec le temps, ça ne va pas s'arranger. Avec l'âge, lorsqu'on vieillit, euh, nos muscles, enfin plutôt nos articulations euh, gagnent en raideur et on perd naturellement en souplesse. Et on va voir ensemble dans cette vidéo comment tu peux facilement gagner en souplesse car la souplesse ce n'est pas seulement inné, c'est avant tout du travail et de l'entraînement qui sont toujours récompensés. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je te partagerai une séance que tu peux tester tout de suite devant ton téléphone ou devant ton ordinateur. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi en cliquant sur le bouton juste en dessous, tu ne rateras aucune de nos vidéos qui vont sortir dans les prochaines semaines. T'es prêt C'est parti Peu importe ton âge, car plus les années vont passer et plus euh, la raideur va augmenter. Mais voici deux excellentes raisons de travailler ta souplesse. Premièrement, celle de lutter contre le vieillissement, car les exercices de souplesse et de mobilité articulaire vont apporter beaucoup de sang au niveau de tes articulations et cette irrigation importante va permettre de soulager tes articulations en termes de douleur, mais également euh, augmenter leur mobilité car comme on le sait, la raideur augmente avec l'âge et c'est une excellente raison justement de lutter contre cette raideur en cherchant à assouplir les articulations. La deuxième bonne raison, c'est la partie natation parce que bien entendu, la natation euh, c'est une activité physique qui est bonne pour lutter contre le vieillissement mais si tu veux euh, nager de manière plus efficace, euh, nager de manière plus fluide et donc ça va demander d'aller chercher peut-être plus loin devant, de gagner en amplitude, et c'est particulièrement important au niveau de l'articulation des épaules, et eh bien travailler la souplesse et augmenter, euh, enfin diminuer plutôt la raideur articulaire au niveau de tes épaules est essentiel. Et les bénéfices que tu vas retirer de la souplesse vont se faire avec le temps, comme pour l'entraînement en natation, comme pour de la musculation par exemple, c'est à force de répéter et d'être régulier que tu vas progresser. Il vaut mieux faire 10 ou 15 minutes tous les jours ou tous les deux jours plutôt que de faire deux heures une fois par mois. Y a-t-il pour autant un moment idéal pour travailler ta souplesse Personnellement, je préfère l'exercer le soir, mais toujours après un rapide échauffement car ton muscle, c'est un peu comme une éponge, on en avait parlé avec Greg le kiné. Euh, si tu étires une éponge qui est sèche, tu risques de la craquer, de la déchirer et tu vas avoir très peu euh, de possibilités de l'étirer. En revanche, une éponge qui est imbibée d'eau, qui est gorgée euh, de liquide, eh bien, tu vas pouvoir l'étirer davantage et elle va être beaucoup plus résistante. Tes muscles, c'est la même chose. Il faut les échauffer, il faut apporter du sang, il faut qu'ils soient bien irrigués avant même de commencer à les étirer. Le deuxième point crucial c'est de ne pas forcer. Vraiment, ça rejoint un peu ce, le discours qu'on tient en natation, d'être à l'écoute de son corps. Ça demande de chercher à être très progressif et à ne pas chercher à battre ses limites à chaque fois et plutôt une notion de progressivité en étant toujours bien à l'écoute de tes sensations parce que qu'un étirement et quand tu veux gagner en souplesse, ça ne doit pas être douloureux, même si parfois dans les films, on nous montre euh, des gens qui grimacent et qui cherchent à avoir le grand écart, mais ce n'est pas notre objectif ici, car tes muscles, c'est comme un élastique. Si tu tires trop dessus, ça craque et l'objectif en exerçant ta souplesse, ce n'est surtout pas de te blesser. Le troisième point important, c'est d'associer les mouvements euh, d'étirement et de souplesse à ta respiration. Ça va te permettre d'être plus focus sur tes sensations, d'être plus à l'écoute de ton corps, mais ça va également te permettre de gagner en amplitude, tu vas inspirer sur les phases de relâchement et tu vas expirer sur les phases où tu vas chercher à gagner en amplitude, sur les phases où tu vas étirer davantage. Allez, maintenant, on passe à l'exercice pratique. Donc dans cette séance, on va voir deux exercices pour assouplir tes épaules, mais avant tout, on va commencer par un échauffement rapide, donc de simples rotations d'épaules comme ceci vers l'avant puis vers l'arrière, tu peux en faire une dizaine de chaque, tu peux éventuellement ajouter avec les bras complets pour venir euh, toujours faire des rotations au niveau euh, de tes épaules et ensuite on va pouvoir attaquer. Alors on va regarder d'abord euh, un premier protocole d'étirement qui est le plus classique Ce sont des étirements passifs et ensuite on va regarder sur le second exercice un protocole qui est un peu plus avancé qui va être celui euh, de contracter relâcher et étirer. Donc un protocole qui s'appelle CRE. Et dans ce premier exercice, l'objectif, ça va être de faire avancer la poitrine en angle oblique en direction du mur. Donc je vais placer mes deux mains à ce niveau-là et en fait, je vais sentir un étirement au niveau des pectoraux et au niveau des épaules. Et plus tu vas être souple, et plus tu vas être capable d'avoir les mains qui vont venir vers l'arrière. Tout simplement de cette façon. Et je viens pousser en soufflant. J'inspire et je pousse. Et je peux facilement chercher à gagner en amplitude en faisant 3 à 5 cycles. Tu vas faire une phase d'inspiration complète de 3 à 5 secondes et puis ensuite une phase d'expiration sur 10 ou 15 secondes en cherchant vraiment à étirer au niveau des épaules. Il ne faut surtout pas. Que ce soit douloureux. Dans ce second exercice, on va particulièrement solliciter le pectoral et puis la face antérieure du deltoïde, donc à l'avant de l'épaule et on va procéder donc un peu différemment. On va ici poser notre main et on va commencer euh, tout simplement à se mettre dans la position dans laquelle euh, on va rester. On va garder cette position en permanence et on va commencer par contracter. Donc contracter, ça veut dire chercher à pousser avec la main sur le mur. Essayez de ramener la main vers l'avant. On va faire ça pendant 5 à 8 secondes et une fois que c'est fait, on va relâcher. 3 secondes, on va inspirer et en soufflant, on va chercher à étirer. Cette fois-ci, on ne contracte pas, on cherche simplement à gagner encore davantage en amplitude. Toujours 5 à 8 secondes en expirant tranquillement, on bloque et on va chercher à nouveau à contracter. On relâche, on inspire et à nouveau, on cherche à étirer encore davantage. Tu peux le faire ce cycle 3 à 5 fois, alors attention, sur l'articulation de l'épaule c'est très fragile, donc surtout si tu sens que c'est douloureux, eh bien tu peux revenir en arrière pour aller avoir un peu moins d'amplitude, mais tu dois sentir rapidement un étirement à la fois dans le pectoral et à la fois à l'avant de l'épaule. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, comme d'habitude, tu nous laisses un pouce bleu en appuyant en dessous et dis-nous en commentaire eh bien déjà si tu peux la tester immédiatement euh, là où tu es à l'instant. Dis-nous quelles sont tes sensations, est-ce que tu sens l'étirement, est-ce que tu sens euh, que c'est douloureux, est-ce que c'est difficile de mettre en place euh, bah, le dernier euh, protocole que je t'ai partagé et penses-tu toujours être trop raide ou euh, penses-tu toujours être trop vieux pour t'assouplir